La caste politique, on va les poivrer et les saler un peu et les rabiser pour l'hiver. Eh, ils sont bien au courant de ce qui se passe. Non. Oh. non. Ils sont bien au courant. Ils non. ont bien des services de renseignement qui les tuyotent. Non. Pas là-dessus. Ils ont bien des services de renseignement non. qui leur disent voilà, il va falloir se déployer un petit peu par là non. pour sécuriser notre euh, approvisionnement énergétique. Alors oui, sauf que sécuriser l'approvisionnement énergétique, on ne fait pas nécessairement le lien avec le fait que euh, le.. le, le je vais prendre quelques exemples, euh, avec le fait que l'énergie va augmenter ou décroître. Alors, je vais prendre quelques exemples. Je pense qu'il a pas. On va prendre un, un, un débat emblématique dans ce pays qui est le nucléaire. On va y venir. Non, mais Je vais y venir tout de suite. Euh, Aujourd'hui, si on supprime une partie de la production nucléaire, quelques règles de trois pas très compliquées à faire sur ce que ça coûte de remplacer le nucléaire par un système complet avec à la fois les éoliennes et les panneaux solaires, et la sécurité d'approvisionnement qui va derrière, c'est-à-dire la garantie que le train de 8 heures partira bien à 8 heures, même s'il n'y a pas de vent, et eh bien le coût complet de cette affaire, c'est un multiple des investissements, même très chers, dont on a besoin pour refaire du nucléaire. cest là où j'ai besoin de mettre un milliard sur la table pour refaire du nucléaire, même si c'est très cher et je dépasse les budgets, j'ai plutôt besoin de 5 à 10 si je veux la même quantité d'électricité avec euh, des modes intermittents plus du stockage. Comme cet argent, on ne va pas l'avoir, pour prendre un exemple, l'Allemagne a déjà dépensé quelques centaines de milliards d'euros dans sa transition énergétique. Hein euh, et eux, ils ont 200 milliards d'euros de soldes d'exportateurs par an. Donc, euh, ils peuvent se permettre ce genre de, de, de caprice, beaucoup plus que nous. Euh, comme cet argent, on ne l'aura pas. Si on décide de supprimer rapidement tout un tas de réacteurs nucléaires, on va essentiellement les remplacer par rien. Du charbon Non, on ne l'a pas non plus. On n'a pas, donc pas rien. Euh, du coup, on va contracter rapidement l'approvisionnement électrique. Et du coup, on va contracter une partie des flux physiques qui en dépendent. Donc il y aura moins de trains qui arriveront à l'heure, moins d'usines d'aluminium qui pourront électrolyser l'aluminium, etc. Donc la production économique va se contracter. Bon. Aujourd'hui, vous n'avez pas une personne parmi les avocats de la baisse rapide du nucléaire qui dit... Pas de problème. Un, j'ai bien compris la contrepartie qui est qu'on remplacera remplacera pas, pas ça par des ENR kWh euh, par kWh. Et renouvelable, ENR. Et deux, et deux euh, que du coup, je, je, je dis délibérément que je vais contracter la production économique. Il n'y en a pas un pour penser ça. Donc, et, et non pas parce qu'ils sont stupides, mais juste parce que... Ils n'ont euh, pas envie de perdre leur place. C'est même pas ça. L'occasion qu'ils ont de comprendre ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les circuits institutionnels, ça n'existe pas dans les gens dont ils s'entourent, ça n'existe pas. Vous faites bien des conférences à gauche, oui, à droite vous avez... Comment Il n'y a pas de politique. Jamais Si, il y a des politiques de terrain, donc vous avez des élus locaux qui Et commencent à comprendre. Il nous faut des noms. Euh, pff, des maires, des... je n'ai pas les noms en tête, mais je veux dire, quand je fais une conférence quelque part, il arrive que l'adjoint au maire vienne, ou même le maire si c'est une petite ville, ou etc. Mais c'est des élus locaux. Euh, le... Vous avez une vidéo de votre serviteur qui euh, tourne sur Internet, qui, qui concerne une audition que j'avais eue à l'Assemblée nationale devant la commission du développement durable. Il y a 4 ans euh, Il y a quelques années, oui. Je suis à un âge où on confond, je suis peine et ans, 150 donc... 000 vues bon. Exactement, ça en a fait à peine 150 000, donc je suis un nain de jardin comparé à n'importe quelle 20 heures de n'importe quelle chaîne de télévision nationale. Et surtout, si vous allez regarder les questions qu'ont posées les députés derrière, vous avez une question sur deux qui n'est absolument pas la question que poserait l'honnête homme ou l'honnête femme qui a juste envie de comprendre un truc qu'il n'a pas compris ou qui a envie de réagir mais toujours de manière honnête, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose que j'ai dit. Ils sont là pour la galerie, ils savent qu'ils sont filmés, donc euh, ils se rendent intéressants euh, en posant une question qui était écrite avant même que j'ai démarré mon, mon intervention. Ils roucoulent. Il roucoule. Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, et on va revenir sur le nucléaire. Comme euh, on est un peu pressé par le temps, parce qu'on a Périco Légas qui arrive un peu, euh, vous voulez Alors, rajouter. Mais, je voudrais, moi, j'aurais sortir du nucléaire, le, parce que j'en ai parlé, j'aurais parlé après du pétrole. Le pétrole qui est le système mondial de transport. Il y a encore moins de gens dans le monde politique qui ont compris que l'approvisionnement français en pétrole, désormais, était orienté à la baisse. Bah, il faut vous immoler devant l'Elysée. E aucune envie de m'immoler devant l'Elysée, surtout que maintenant, ils ont mis des barrières de sécurité partout, ne peut plus, un peu plus, hein, un peu plus devant l'Elysée. <rire> bon, on va revenir sur le nucléaire vite fait. Euh, donc, les réserves d'uranium mondial, ça donne quoi ça baisse, ça baisse pas. Est-ce que l'accord avec les États-Unis, entre les États-Unis et la Russie, le fait de, trans de transférer du du, de l'uranium aux États-Unis, cet accord est devenu caduque, oui ou non? Est-ce qu'il reste, par exemple, le Kazakhstan, c'est le dernier euh, Arabie Saoudite du nucléaire. Où en sont les réserves d'uranium? Combien ça coûte de recharger euh, Combien de tonnes ça coûte Du moins, combien de tonnes il faut pour recharger tous les réacteurs ou de, tous les réacteurs nouveaux Est-ce qu'il y aura suffisamment d'uranium pour pouvoir euh, recréer des réacteurs L'aspect sécurité de, du nucléaire, l'aspect terroriste du nucléaire, l'aspect stockage des déchets, le recyclage, on y va. Bigrand. Alors d'abord je voudrais... Vous êtes arrivé à l'heure. Hein. Je voudrais circonstruire le débat en rappelant que le nucléaire, c'est 15% de l'électricité mondiale. 5. Non, de l'électricité. C'est-à-dire, euh, selon la façon dont on compte, entre 3 et 5% de l'énergie mondiale. Je dis bien selon la façon dont on compte, mais je ne vais pas rentrer, parce que l'électricité a une, fin, une comptabilité spéciale. Euh, ça ne change rien à ce que j'ai dit tout à l'heure. 80% c'est des fossiles, et dans 10 ans, 80% ça sera toujours des fossiles. Le nucléaire, dans le contexte de ce que j'ai évoqué juste avant, alors ça peut paraître étonnant à certaines personnes qui nous écoutent, mais c'est un moyen d'amortir la décroissance. C'est quoi C'est le doliprane pour faire passer la fièvre ou C'est le doliprane à peu près pour ça. C'est un moyen d'amortir la, la décroissance. C'est-à-dire que comme on va de toute façon être mis à la diète en Europe sur les combustibles fossiles qui, eux, par contre, sont tous structurellement orientés à la baisse, le pétrole, le charbon, le gaz, les trois, sont en contraction d'approvisionnement en Europe, les trois, et c'est structurel. Si en plus on abandonne le nucléaire, on accélère la décroissance. Voilà. Donc dans, ma, dans mon point de vue à moi, le nucléaire c'est un amortisseur de la décroissance euh, en même temps que c'est un moyen de se passer du charbon dans la production électrique. Mais, mais c'est bien comme ça que je le vois. Euh, la deuxième chose que je vais dire avant de répondre dans le détail, c'est que le nucléaire aujourd'hui évite plus de risques qu'il n'en crée. Donc tous les risques que les gens ont en tête, pas votre avis, c'est le mien que je suis en train de vous donner. Euh, <rire> Euh, dans, dans le... malgré ce que les gens ont en tête en France mais c'est pas comme ça dans la majeure partie des pays du monde d'accord donc c'est un syndrome un peu français quoi, le syndrome de mettre un, un petit coup de l'air euh, lance-roquette anti-char sur une piscine de combustible c'est un risque euh, envisageable oui mais euh, si vous avez des lance roquettes anti-char vous pouvez faire bien pire que d'aller les envoyer sur une piscine de combustible <rire> euh, y a, alors il y a des trucs que je dirais pas je n'ai pas envie de donner de bonnes idées à des gens qui s'en empareraient. Euh, je suis très sérieux quand je dis ça. Mais il y a bien pire à faire. C'est juste pas un problème. Euh, donc le, le, le nucléaire aujourd'hui, il est l'objet, j'ose le mot, de quelque chose qui relève plus du fantasme que du débat éclairé. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui nous écoute, sauf les gens qui travaillent dans cette industrie, qui savent très exactement quels sont les éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires. Vous connaissez les éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires le Tritium, non. Euh, des choses comme ça Non, pas le tritium. Le... Le strontium, le césium, euh, dans, dans, les, dans les produits de fission, vous avez l'iode aussi, etc. Enfin, Vous avez euh, un certain nombre de, de, de l'argon, euh, du xénon, euh, voilà. Donc, euh, y a, les gens ne savent pas ce que c'est, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un pécrel. Oui, donc, on est vraiment dans le débat euh, affectif, avec les tripes. Bon. Euh, je, je reviens de Russie, j'ai rencontré des gamins qui revenaient d'un camp de vacances pour aller euh, mieux subir les radiations qu'ils ont reçues il y a très longtemps. J'ai pas compris. Les enfants de Tchernobyl. Oui. l'action soviétique, la Russie continue de les envoyer en vacances de temps en temps. Oui. Ça relève du fantasme, les séquelles que je, ça peut je, faire. Euh, je ne vois pas exactement de quoi on parle. S'il y a un accident nucléaire, le risque pour la population, sur l'environnement Alors, le risque pour la population, ah. voilà. population aujourd'hui, s'il y a un accident, c'est celui d'évacuation. Euh, à Fukushima, par exemple, l'évacuation a fait des centaines de morts à cause du stress. Si les gens étaient restés sur place, les radiations, en auraient fait zéro. À un du reste instant à la... T. Pardon à un instant T. Non, non, non, non dans la durée. Il euh, y a un rapport qui a été fait, il faut savoir, alors je ne sais pas si vous savez, mais il y a une commission des Nations Unies qui s'appelle l'UNSCEAR. Oui, le UNCLIR, c'est ça Non, un, UNSCEAR, ouais. euh, qui a exactement le même rôle que le GIEC, euh, sauf que le GIEC s'occupe du changement climatique et eux s'occupent de la question de la radioactivité. Vous avez vu le dernier reportage sur le nucléaire d'Arte je me contrefous de savoir ce que pense Arte. Euh, aucun média ne m'est opposable. Euh, Arte a un tel amour de la théorie du complot que je ne regarde jamais leur reportage. <rire> euh, ils ont sorti toutes les conneries qu'ils voulaient sur le changement climatique ils ont sorti un joli, un joli nombre de conneries sur le pétrole. Donc Arte, ils ont un... Sur le thorium, ils ont fait l'exact inverse, c'est-à-dire qu'ils ont encensé le truc en disant que c'était la martingale, alors que c'est pas du tout vrai. Enfin, c'est pas du tout vrai. C'est une voie de, pour faire du nucléaire, mais ce n'est pas le truc qui est merveilleux par rapport à la voie qu'on fait aujourd'hui. Bon. Donc Arte, ils ont un parti pris euh, sur ces sujets-là, qui sont, on vous cache tout, on vous dit rien, euh, oui, oui, euh, qui n'est absolument pas justifié par la qualité de l'information qu'ils font circuler derrière. Voilà. Euh, donc, le pas de l'argent du service public très, très bien dépensé.